Bonjour Herman. Bonjour Amit, meilleur vœu. Meilleur vœu également, ravi de vous retrouver. C'est vrai qu'on a eu le plaisir de se côtoyer, de se fréquenter tout au long de l'année 2021 et notamment tout au début de l'année 2021 où il y a une tradition, en tout cas chez la Banque de Groove, Petercam, c'est que vous, en tant que représentant, en tant qu'analyste de la salle de marché, vous nous faites part un peu de vos actions préférées. Et alors quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on, enfin, on voit visiblement que vous avez eu plutôt la main heureuse. Oui, notre sélection de valeurs longues a superfumé l'indice, que ce soit l'Eurostock 600, l'Eurostock 50. Alors, c'était dans le cas d'une année 2021, certes, où il y avait le Covid, mais où il y a eu une reprise très, très forte grâce notamment euh, au vaccin. Alors, pour 2022, ben, malheureusement, on est toujours avec le variant Omicron et il y a encore pas mal de brouillard. Vous pensez que vous allez pouvoir euh, refaire euh, un bis répit Oh, mais c'est sûr, ça. <rire> bon, évidemment, la situation est complexe parce que vous l'avez dit vous-même, on est toujours en pleine pandémie. Et secundo, la bourse a bien marché l'année passée. Et donc, du coup, euh, ce n'est pas qu'on n'a pas un choix pléthorique de valeur délaissée. Mais nous avons quand même choisi plusieurs thèmes. Le thème, effectivement, des valeurs qu'on pourrait qualifier d'injustement euh, traitées, des valeurs un peu acycliques, des valeurs dominantes et quelques valeurs industrielles. Et enfin, la Belgique étant la Belgique, on, on a gardé aussi une immobilière. Alors, on va parler d'abord de ce que je pourrais appeler une action Teflon, une action euh, immunisée, si je puis dire, au Covid, ce qui est ACML. Que fait euh, que fait dans la vie, j'allais dire, cette action Alors, ASML, c'est une valeur qui ne fabrique pas de semi-conducteurs, mais qui fabrique l'équipement pour fabriquer des semi-conducteurs. Ah oui, c'est important. C'est relativement spécifique, c'est une valeur donc assez seule dans son marché. Euh, ça, c'est la première, euh, première raison pour laquelle on aime bien. La deuxième raison pour laquelle on aime bien, c'est qu'il y a un rééquipement des fabricants de, de, de, de semi-conducteurs. Régulièrement, il y a de nouvelles technologies. et Ce qui pousse ces fabricants de semi-conducteurs à se rééquiper, donc à acheter chez ASML. Et la troisième raison pour laquelle on aime bien, c'est qu'elle n'est pas si chère que ça. Elle reste encore relativement bon marché. Bon, toutes choses, toutes toute mesure. C'est quoi égale. bon marché 40 fois les bénéfices. Pour, ah oui. pour une valeur avec énormément de croissance, avec un marché quasi monopolistique. C'est moins cher qu'Hermès, je pense. <rire> voilà, vous l'avez dit. Alors ça, c'est une action qui peut ou qui résiste effectivement au Covid. Alors il y, y en a d'autres qui ont été injustement maltraitées par la bourse, qu'on pourrait appeler des actions caliméros, si je puis dire. Et la première, c'est Fagron. Que fait Fagron Alors Fagron fait ce qu'on appelle euh, du « personalized compounding ». Ça veut dire qu'ils font des, des dosages personnalisés pour des médicaments. C'est quelque chose de très important dans le cadre d'une population vieillissante, comme la nôtre, et surtout dans le cadre de, de gens qui sont de plus en plus euh, conscients des effets secondaires. Et donc, ils veulent vraiment des dosages très très, très précis. C'est une valeur qui effectivement a souffert l'année passée pour euh, cause de Corona. Tout ce qui était traitement non essentiel ou non Corona était postposé ou ralenti. Et donc, euh, la, la, la société a dû revoir c'est l'estimation euh, bénéficiaire à la baisse, ce qui s'est traduit par une chute en bourse, mais une chute en bourse que nous croyons exagérée, 30%, beaucoup plus que les révisions d'estimation à la baisse. Alors deuxième valeur injustement maltraitée par la bourse, en tout cas selon vous, c'est qu'il y police-là, on pourrait s'étonner aussi en se disant, ben voilà, c'est vrai qu'il y a eu le Conseil d'État qui a remis les choses en ordre, si je puis dire, mais malgré tout, on pourrait se dire que c'est peut-être pas l'avenir, le cinéma, que les gens veulent rester chez eux oui, bien sûr, c'est une valeur qui a aussi souffert par la force des choses. Hein. Les gens restaient à la maison au lieu d'aller au cinéma. Euh, mais c'est d'abord, de nouveau pénalisé de façon peut-être que nous croyons un peu exagérée. Deuxièmement, vous l'avez dit vous-même, euh, les choses ont été remises en place en, en, en Belgique. Nous partons aussi d'une thématique d'un retour à la normale. Euh, Kinépolis est aussi un consolidateur en Europe, donc dans un marché très fragmenté. Kinépolis essaie vraiment de consolider le marché. D une vous voulez dire qu'il rachète d'autres cinémas, les, chaînes, des, ouais. Voilà, des concurrents un peu, un peu moins grands. Et alors, nous avons aussi une arrivée de, de nouveaux films euh, assez, assez, euh, qui interpellent. Qui, qui, qui des devraient, blockbusters. Ce qu'on appelle des blockbusters. Voilà, nous avons Avatar 2, Spider-Man, euh, tous des noms, euh, tous des noms qui, qui, qui font tilt chez les gens et qui devraient sans doute euh, faire de très, très, très, très beaux chiffres d'entrée. Alors, il y a une troisième action qui a été aussi injustement maltraitée par la bourse. C'est une société active dans la livraison. Alors, tout le monde en Belgique connaît Deliveroo, mais moins celle-ci, Just Take Away. Comment ça se fait qu'on ne la connaît pas Elle est plutôt active aux Pays-Bas et en Allemagne, moi en Belgique, euh, mais c'est une société qu'on aime bien. Elle a aussi été pénalisée l'année passée suite à la, au rachat d'une société de livraison aux sociétés. C'était mal perçu par le marché. Mais c'est une société qu'on aime bien, elle est très grosse. Et euh, surtout, c'est une société qui me parle de marché énorme. Et nous pensons qu'elle va tirer son épingle du jeu quand beaucoup de start-up vont disparaître. Je m'explique. Euh, vous savez que la législation est de plus en plus stricte concernant la, la, la main-d'œuvre. Donc c'est pseudo-indépendant. Si, si un changement de statut à leur profit, ce sera évidemment au dépend de la société et nous pensons qu'une société comme Just Takeaway peut tirer son épingle du jeu. Alors il y a une troisième catégorie d'entreprises selon vous qui pourrait aussi bien performer en 2022, ce sont des, industries, des actions plutôt actives dans le secteur industriel parce qu'elles vont pouvoir bénéficier d'un changement de cycle. Et là, vous pensez notamment à Bécart. Voilà, Bécart et Accessoirement du Koenig, c'est une société qu'on aime bien, c'est vraiment des fleurons, de, des fleurons de la bourse de Bruxelles. Bécart, c'est une société qui arrive maintenant à passer des augmentations de prix de matières premières à ses clients. une société qui a une capacité maintenant de pricing beaucoup plus élevée qu'avant. Hein, c'est aussi une société qui profite, comme vous l'avez dit vous-même, du cycle. C'est une société qui s'est très fort assainie au niveau bilantaire. Et de Koenig, on sait qu'ils sont actifs en Turquie. La Turquie va pas très bien pour le moment, mais ça ne vous gêne pas Non, d'abord, c'est pas une part énorme de leur, de leur, de leur chiffre d'affaires. Et surtout, de Koenig, on joue sous la, thème, la thématique de la rénovation. De plus en plus, la rénovation devient, si pas obligatoire, très contraignante ou très fortement encouragée par les pouvoirs publics, soit par des subsides, soit par des méthodes plus coercitives. Et forcément, vous dans le profilier en PVC, c'est vraiment en plein dans la thématique de la, de la rénovation. Alors, dernière action active dans l'immobilier, mais plutôt, en fait, plus précisément dans la logistique, VGP. Oui, on ne pouvait pas rester évidemment dans la sélection sans, sans une valeur immobilière. On aime beaucoup VGP. VGP est un peu une bête bizarre, un mi-chemin entre une cire et un développeur. C'est une société qui, donc, qui développe ses propres actifs pour les garder en partie. Je m'explique, elle ne les vend pas directement sur le marché, elle ne les garde pas en portefeuille comme ici traditionnel, mais elle les vend à une GV, une joint venture, une société commune avec un, un assureur, Allianz. Et donc, elle reste un peu dans le portefeuille. Les euh, actifs restent dans le portefeuille, mais en même temps, elle a, une, elle a quasiment un client captif qui lui achète tous ses actifs. Ils en sont alors quatrième joint venture avec Allianz. Parfait. Merci Herman pour cet éclairage en ce début d'année. Merci, Merci à vous.